Salut tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui et pour une vidéo après de longues semaines de vide. J'avais des grands projets de vidéos intelligentes et tout, mais euh, on va commencer cette reprise euh, par quelque chose de plus simple. Du coup, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de gestion du caca des chats. Donc on va d'abord aborder euh, toutes les questions classiques, euh, le choix du bac, euh, le nettoyage, le choix des grains de litière. Et surtout, et c'est pour ça que je fais la vidéo, on va parler d'astuces euh, géniales pour éviter d'avoir des petits grains de litière partout dans son appartement jusque dans son lit. Alors déjà la première question c'est combien est-ce qu'on a besoin de bac à litière Donc ça dépend beaucoup de vos chats, si vous avez des chats très raffinés, ils ne font pas caca et pipi dans la même litière et donc il vous faudra euh, une litière de plus que de nombre de chats. Donc pour deux chats il vous faut trois litières, pour trois chats quatre litières. Euh, donc ça c'est la théorie. Après, si vous avez un peu de chance comme moi et que vous avez des chats un peu crado, qu'on n'a rien à faire de faire tout au même endroit et tous ensemble dans le même bac, et ben euh, vous n'aurez besoin que d'un bac. Mais souvent quand vous avez deux chats, vous avez besoin de deux bacs, mais les miens, je les remercie tous les jours pour ça, mais euh, ils n'ont besoin que d'un bac pour deux. Donc la question qui vient ensuite, c'est est-ce qu'il faut un bac ouvert ou fermé Alors clairement, le bac fermé, on ne va pas se mentir, euh, ça fait plus distinguer quand vous avez des invités qui viennent chez vous. Mais... Pour votre chat, bah là, ça va dépendre des écoles. Il euh, y en a qui disent qu'il faut euh, un peu d'intimité au chat et que du coup, le bac fermé, ça leur va mieux. Et il y a une autre école qui va dire que euh, il faut que le chat puisse voir ses ennemis euh, quand il fait ses besoins pour euh, si jamais il a besoin d'étaler euh, en vitesse. Du coup, il a besoin d'un bac ouvert où il a une vue sur ce qui se passe autour de lui. Donc en gros, prenez ce que vous voulez au début et puis si ça ne marche pas, bah, essayez l'autre. Pour l'emplacement euh, du bac à litière, euh, là aussi, il y a deux écoles. Donc, pour ceux qui disent qu'il faut de l'intimité, ben mettez-le dans un endroit où il n'y a pas trop de passage. Et donc les autres vous diront il faut le mettre en plein milieu du salon ou au moins je sais pas, dans un couloir ou un endroit où le chat puisse voir ce qui se passe autour de lui. La seule chose sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est qu'il faut éviter de mettre le bac dans un endroit qui est bruyant. Parce que Si vous le mettez juste à côté de la machine à laver et que le chat a peur de la machine à laver, et ben forcément vous allez avoir des crottes au milieu du salon. Et aussi on évite de mettre le bac euh, trop près euh, de leur gamelle, parce qu'encore une fois c'est des animaux distingués et euh, ils ne font pas leurs besoins à côté de là où ils mangent. Après pour le nettoyage, bah, ça dépend de la litière que vous allez choisir, en général c'est écrit sur le paquet. Moi comme mes deux chats, ils font tout dans la même, euh, je le divise par deux en général le temps qui est écrit sur le, le paquet. Pour le nettoyage du bac, il y en a certains qui vous diront qu'il faut utiliser de la javel parce qu'en plus des désinfectés, ça laisse une odeur que le chat adore. Mais après, il y en a qui déconseillent d'utiliser de la javel pour le bac parce que c'est quand même quelque chose qui est toxique pour les animaux. Et du coup, que le chat se roule dedans ou gratte au fond, c'est pas terrible pour lui. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais nettoyer au vinaigre blanc. Alors le vinaigre blanc, ça désodorise, ça dé... Et oh. donc moi ce que j'utilise c'est du vinaigre blanc euh, le vinaigre blanc donc en plus d'être écologique bon pour la santé ça désodorise, ça désinfecte et c'est pas mauvais pour les chats le seul inconvénient auquel il faut faire attention c'est que c'est un répulsif pour les chats donc l'odeur il déteste ça donc il faut bien faire attention à rincer le bac une fois que vous l'avez désinfecté et à bien le rincer pour bien retirer l'odeur alors il y en a certains qui mettent un peu de bicarbonate de soude au fond du bac avant de mettre les grains par dessus euh, pour limiter les odeurs. Alors moi c'est vrai que j'ai jamais eu trop de problèmes d'odeur avec les litières que je prends. Peut-être que si vous avez des chats qui puent très fort, et ben, euh, essayez cette technique. A priori le bicarbonate c'est pas dangereux non plus et c'est un bon désodorisant mais euh, c'est vrai que euh, j'ai pas testé. Ensuite, pour le choix des grains de litière, euh, moi j'ai tendance à dire qu'il vaut mieux prendre de la litière végétale, puisque au niveau écologique c'est quand même un peu meilleur. Et puis en plus, moi je trouve qu'au niveau gestion des odeurs, c'est un peu ce qu'il y a de mieux. Après, il y a des chats un peu précieux qui veulent aller que dans de la minérale ou que dans de la végétale. Donc euh, là, ben, encore une fois, si votre chat il fait au milieu du salon, et eh bien changez la litière et voyez ce qu'il préfère. En général, il vous le dira assez vite. Euh, alors que votre litière, elle soit minérale ou végétale, euh, surtout il faut la prendre sans odeur. Déjà parce qu'en général ça pue les odeurs synthétiques qu'ils mettent. Mais en plus parce que euh, la litière c'est un endroit où le chat il marque ses odeurs. Et du coup si vous mélangez ça avec euh, de la rose des prés ou euh, de l'odeur de lavande, et ben, en général ça brouille un peu. Euh, le chat il aime pas trop. Après, bien sûr, ce qui est toujours sympa, c'est de prendre une litière agglomérante parce que ça permet d'agglomérer le pipi et ça permet de ramasser en même temps que les crottes, les boules de pipi et du coup d'avoir à changer le bac moins souvent. Mais sinon, moi, ce que j'utilise dans l'astuce ultra pas cher, qui n'est pas agglomérante mais qui a quand même toutes les autres qualités, c'est d'utiliser des granulés de bois de chauffage. Donc, c'est des petits granulés de bois que vous utilisez comme des grains de litière. Et niveau gestion des odeurs, niveau de tout, ça vaut carrément une litière végétale. Bon, c'est pas agglomérant, mais sur tout le reste, ça tient assez longtemps. Et en général, c'est dans les 5 euros, les 15 kilos dans les magasins de bricolage ou chez Leroy Merlin ou des magasins comme ça. Donc c'est assez imbattable en termes de prix. Alors moi, c'est pas celle-ci que j'utilise en ce moment parce que je viens de déménager et du coup, j'ai pas encore retrouvé mes marques en termes de magasins, de bricolage, magasins... De chauffage ou des trucs comme ça. Du coup j'avais fait une grosse commande d'un gros paquet sur Zooplus. Donc là j'ai pris la marque euh, que moi j'aime bien mais qui du coup euh, elle est un peu plus chère. Je sais qu'ils en font une version pour poils longs qui est encore mieux, qui est un peu plus chère encore, mais qui du coup pour le coup euh, ne colle pas du tout au coussinet et donc c'est une solution euh, qui permet quand même de limiter énormément les grains dans tout l'appartement. Mais on va voir qu'il y en a d'autres des solutions pour ça. Donc le seul problème effectivement des granulés de bois de chauffage, c'est que comme beaucoup de guitières, euh, les chats en emportent sous leur coussinet et en mettent partout dans l'appartement. Donc c'est là où on en arrive au moment de la vidéo où je vous présente ma super astuce, euh, hyper technique euh, pour euh, éviter que ça se répande partout dans votre appartement. Alors je vais vous en présenter plusieurs. Je vais commencer par celle qui a échoué pour mes chats et euh, finir par euh, cette magnifique chose que vous avez derrière vous. Donc la première chose où mes chats ont lamentablement échoué, c'est le litter quitter. Donc je ne sais pas si vous connaissez mais c'est un kit d'éducation pour que vos chats euh, aillent faire leurs besoins sur les toilettes. Donc J'ai une amie qui a réussi pour ses chats et euh, aujourd'hui sa gestion de la litière c'est juste appuyer sur la chasse d'eau de temps en temps quand ses chats y sont passés. Donc Plus de nettoyage de bac, plus de petits grains partout et tout, c'est fantastique. Donc Le principe c'est que vous mettez un bac à litière euh, de la taille de vos toilettes sur vos toilettes et au fur et à mesure en fait vous diminuez de plus en plus les grains qu'il y a et euh, le chat va apprendre à faire au milieu. Et ce qu'on ne vous dit pas, c'est que tout le temps de l'éducation est hyper relou parce que pour le coup, vous avez des grains partout, parce qu'il n'y a aucun rebord à ces trucs-là. Donc autour de vos toilettes, vous avez des grains partout. Dès que vous devez aller aux toilettes, vous retirez le truc, vous le mettez à côté. Vous avez en plus des grains dans les toilettes. Enfin, c'est le bordel absolu. Moi, je me suis dit, je ne vais pas brusquer mes chats parce que, entre temps j'avais vu sur Internet que c'était controversé, et qu'il y a des gens qui disaient que ce n'était pas bien parce que euh, ce n'était pas physiologique pour les chats, que ce n'était pas naturel, blablabla. Moi, je m'étais dit. Le chat, c'est un animal qui, quand on le fait chier, euh, il le fait savoir. Du coup, je me mets comme condition d'y euh, aller progressivement. Et s'il y a un moment où ils me disent clairement euh, « fuck eh ben, », j'arrête l'éducation. Donc j'ai fait ça lentement, euh, j'ai pris mon temps. Et il y a un moment où ils m'ont dit « fuck ». Donc du coup, bah, j'ai arrêté. C'est surtout Rocky qui s'est mis à faire caca partout autour des toilettes. Je vois que là, je pense qu'il serait peut-être allé jusqu'au bout. Mais à partir du moment où vous remettez un bac à litière, enfin ils vont plus sur les toilettes, ça c'est clair et net. Donc j'ai revendu mon kit sur le Bon Coin et pour info ça se revend très bien. Si jamais vous ratez votre expérience, au moins vous pouvez revendre votre kit sur le Bon Coin. L'astuce que j'avais dans mon ancien appart c'était de mettre la, le bac dans la baignoire. Donc déjà j'avais qu'un 23 mètres carrés donc ça me permettait d'économiser de la place parce que chaque chose est millimétrée dans ce type d'appartement. Et en fait le fait d'avoir des rebords hauts comme ça, ça permet d'obliger le chat à sauter pour sortir et du coup quand ils sautent euh, ça permet de décoller euh, les... ce qu'il a entre les pattes et ça en retire quand même une bonne partie et ensuite à la sortie de la salle de bain j'avais mis un paillasson où ils adoraient se gratter les pattes dessus donc ça faisait une double protection euh, pour retirer les petits grains au fur et à mesure et ça limitait beaucoup les dégâts alors si vous n'avez pas de baignoire vous pouvez remplacer aussi le bac à litière par des euh, boîtes en plastique hautes de rangement qui les oblige aussi à sauter, ça marche aussi très bien bon mais maintenant que j'ai déménagé dans un méga appartement donc je m'étais dit, voilà, je suis dans un nouvel appartement, je fais attention à la déco, etc. Donc je leur ai fait une petite maison de toilette un peu plus distinguée. Donc en animalerie ou sur internet, vous pouvez trouver des meubles à litière déjà faits, qui sont plus jolis et qui se fondent un peu dans les meubles, qui permettent d'intégrer votre litière dans un meuble et de le faire passer inaperçu. Mais ça règle pas le problème des petits grains, en général ça fait comme un bac fermé. Donc moi je vous présente cette magnifique chose qui est là derrière moi. Alors c'est assez pratique parce que euh, c'est dans l'entrée, on peut s'asseoir dessus pour mettre ses chaussures, on peut poser un petit peu ses sacs quand on rentre, etc. C'est très chic et personne ne se doute que ça contient du caca à l'intérieur. Donc là, ça s'ouvre par le haut. Donc vous avez le bac à litière, pour sortir les chats, ils sont obligés de passer sur le petit tapis euh, que j'ai mis là. Donc c'est le tapis qu'on vous vend en grain c'est pas ouf, ça en retire un peu. Donc là ils sont obligés de passer par dessus et en sortant, bah, ils vont retrouver euh, leur petit paillasson design et tendance, qui se font très bien à la décoration euh, de l'appartement. Et donc vous, pour nettoyer, vous n'avez qu'à ouvrir par le haut et passer un petit coup d'aspirateur, et puis euh, retirer le bac et, et le nettoyer. Et ça fait quand même une grosse différence euh, au niveau du ménage. Alors moi pour le matériel, bah j'ai pris une niche sur Zooplus, mais si jamais vous avez un peu de matériel de bricolage, vous pouvez aussi prendre un banc de rangement, donc pareil qui va s'ouvrir par le haut et il faudra juste percer un trou pour les faire sortir. Ça peut aussi se faire avec un placard qui s'ouvre à l'avant comme ça et qui se referme et vous le, vous le percez par exemple ici ou même sur le côté, vous le percez là. Enfin voilà, il faut un meuble qui s'ouvre assez pour que vous puissiez facilement nettoyer et vous pouvez avoir une ouverture pour que vos chats y rentrent et y sortent. Au niveau de la dimension, il ne faut pas le prendre trop bas, il faut le prendre au minimum à une hauteur comme les bacs fermés. Vous regardez les dimensions que les bacs fermés ont et vous prenez là une hauteur minimale. Pareil à l'intérieur, ben il faut que vous puissiez mettre votre bac. Donc voilà, maintenant que vous savez tous mes plus grands secrets, et ben je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.